Alors Bonjour Ah mais bah il est pas là, il est parti pas, moi. Comment ça t'attends pas Mais il parle pas en même temps Allô Je sais pas si il nous entend ou pas Je sais pas. Mais là on n'entend plus rien en fait Ah si celle là, là, là Ah ça y est, ça y est Bonjour pas. Attends, <rire> il a pas mis son casque <rire> Ouais ah. Par, oui. Pardon je suis parti Non j'ai des merdes ça y est le son il déconne Oh non ça c'est parce que t'as branché le casque Salut Miss Bonjour Ah on a l'ordre ordre erroné Et Sills Mega Pack mauvaise version Promote définition pack mauvaise version Hein ah Ouais moi c'est tout ce que j'ai compatibilité des modes en fait. Non. Le premier mode c'est promo Middle East Addon Bah voilà. Assess, mais c'est bon. Le problème il vient de là en fait. Ah, ok. Je suis toujours en rouge. 10 mmh mégapack mauvaise version et promo définition package. Ah mais attends. Eh oui, c'est le def Mauvaise version du 6 mégapack. Alors écoutez, ça va être vite réglé. Ouais, Moi, hop. je le, Je vais l'enlève pas. Ah bon J'en je, ai pour deux secondes Trop pour de le, pour récupérer le, le bon. Ah, écoute, on va tenter... Allez, désabonner. Hop, je le <rire> Je me désabonne. <rire> ok. Ouais, toujours pareil. Allez, Sarah, hop. <rire> euh, ouais, tu ouais. mets bien dans le bon ordre. Hein. Ah ben bah, là, normalement, de toute façon... Euh... Le mot de passe ce sera sizel De toute façon comme jusqu'à présent on peut pas aller jusqu'au mot de passe <rire> C'est rouge encore Non Le def encore hein la version. Ouais Non mais là c'est pas possible Mais je pense que je sais <rire> En fait oh, Non mais je vais t'expliquer tu vas voir Un gars qui a créé exprès pour la 1.45 pour les convois Et ceux qui utilisent la promode Pour qu'il n'y ait pas de problème avec les fichiers def réveille là. Non mais c'est fou hein. Pourquoi? Quoi? Deux heures après. Mais, tu... oui. mais non mais, mais mais mais attends mais je, je mais, mais, mais attendez, <rire> Monsieur le juge. attendez Oh. oh tu vas me tuer. Oh tu vas me tuer. T'es pas sur bon site. Je suis sur euh, le def de American Trash. <rire> oh mais quel boulet. Mais quel boulet. Mais c'est pas vrai. Et Puis alors je mets pas du mien. Tiens hein tu vas jamais là. Tu... Oh, ah ça va. À ah, trop fort. Hein. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non! Là, je suis impardonnable. Oh non, il y a encore un du rouge. Non. Si, si, def, mauvaise version. Ah non. Il y a marqué promo pro définition package, mauvaise version. Ouais, je sais lire, mais. <rire> Merde, c'est pas à toi que je t'ai envoyé. <rire> Et là du coup c'était bien, c'était bien rapide, bien sympa, toi tu t'arrêtes, non c'est bon ok, je fais quand même le clignot, voilà, salut, salut Rémi, tu fais quoi toi, l'autre tu fais l'épouvantail frère, Il a rien compris, il sert à rien, <rire> et on passe une frontière, je croyais qu'on qu livrait en Ukraine, je croyais qu'on livrait en Ukraine, c'est trop bizarre, on est de nouveau en Roumanie, et on livre en Roumanie, Hein euh... Les gars Les gars Je devais livrer ici Je devais livrer ici J'ai continué Personne m'a rien dit Mais c'est une vanne Mais c'est une vanne Mais non, mais vous abusez aussi Qui nous a captivés Mais allez Ils m'ont exprès privatisé cette route par rapport au, au, au convoi que je transporte. Comme ça je suis tranquille. Et j'ai moins de risques de me faire attaquer. On est déjà passé par là, ouais. Frérot on est d'accord qu'il a un CD le passage hein. Commence pas à m'embrouiller hein. Je suis pas fou C'était ouf cette Devinette Oh putain fallait que je tourne Oh sa mère l'hippopète. Je suis dégoûté Vous m'avez euh, perturbé Quand j'étais à Nantes J'étais tranquille C'est quand tu veux, excusez-moi Vous savez qu'on peut voir que je suis en 1,45 là Quoi Comment ça 1,44 Mais qu'est-ce que vous me racontez Vous me faites un prank Comment je vois, je suis en... En bas à droite Mkolo Attendez, vous m'avez dit en bas à droite Mais là du coup je vous crois... Quoi Mais avant j'étais en 1,45 alors qui tu sais que ce truc, il y a des clowns euh, en Pologne C'est incroyable Qu'est-ce qu'il vous fait lui Il est chelou C'est un chat qui voulait aller dans le métaverse et qui a pas réussi quoi Et tout le monde est dans le métaverse et il reste plus que le chat Waouh! Waouh! Mais il s'est passé quoi là? Je suis parti en En free. Euh... En freestyle! Ah ouais! Tout, tout, tout, tout, tout. Ce genre de parking où certaines madames pratiquent un certain <rire> métier. <midi. sus> ah, Félix, il connaît bien. Hein. Ah, Félix, il en a vu passer dans son DAF. Hein. Et je parle pas des DAF algans, hein Normal, dès qu'elle voient un DAF, elles veulent voir la le palace. Ah là là là là, c'est des michto hein, c'est des michto C'est cool, c'est cool, non Scania ça va 20 minutes plus tard tu... Oh bah ouais, mais à un moment donné euh... à Un moment donné ah, On est parti de la Pologne, on livre du fromage et on va en... Oh la bagnole, bah oui Oh en plus c'est la police <rire> Merde, bah oui, bah pardon Fais voir la bouteille Regarde c'est ça, c'est de l'eau Attends parce que là on va, on va partir sur un accident à cause de ça, il ne faut pas faire ça, hein. faut normalement boire ou conduire il faut choisir, même si c'est de l'eau, regarde, c'est un verre de Pepsi, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans, donc par définition je bois de l'eau. Ça m'a étonné que d'ailleurs tu prennes un Ford. Ah ouais Ouais. Pourquoi Euh. Euh je ne saurais dire pourquoi. <rire> <rire> Il y a des fois je suis obligé d'aller aller, au-dessus de 100 pour, euh, pour te rattraper. Ah largement ouais même. Ouais, largement. Mais normalement tu es bloqué à 90. Ah non. Euh, non. Bah bon, j'ai mis dans les paramètres que tout le monde est bloqué à... 90 Ah oui c'est ça. Petite modif du camion. On a mis les plaques Fox et Je ne sais pas comment on s'appelle. Et ben voilà. Voilà c'est pour pas oublier, <rire> vous avez bien raison. Bah, bah du coup j'ai aussi modifié mon camion pendant que j'ai eu mon malheureusement mon accident. <rire> Voilà. Bah là, du coup, je sélectionne la mission. Vous allez voir ce que c'est. Et du coup, tu pourras faire la même manip que tout à l'heure, à savoir euh, paramètres là de, du convoi, tu sais. Voilà. Allez, bienvenue en Pologne. Hein. On va manger des pâtes polonaises. D'accord. Bah En gros, je sais plus qu est ce que j'ai dit comme affirmation. Salut. Et euh, <rire> et, euh, et après, euh, t'as dit euh, ah oui, mais c'est vrai en plus. Voilà. Un petit silence